Vous entendez tous ces oiseaux C'est magnifique hein, pour commencer une vidéo Je reviens tout juste d'un atelier que j'animais, je suis toujours à Marrakech euh, et euh, je voulais juste partager avec vous la puissance euh, de l'amour et la puissance des câlins, parce que nous avons terminé euh, cette séance d'atelier de, par des câlins, avec une séance de d'avalanche de, de compliments qu'on pouvait se donner mutuellement, chacun individuellement, et ça fait tellement de bien. Et j'avais envie de partager ça avec vous parce que j'en suis encore euh, rempli, rempli de, de sentiments, euh, de sentiments positifs, de sentiments euh, merveilleux, de gratitude. Et euh, voilà, c'est euh, prenez le temps de temps en temps, de vous faire des compliments, de vous faire des câlins, de vous faire du bien, de dire à ceux que vous aimez, de dire que vous les aimez. On ne le dit peut-être pas assez souvent, le pouvoir de, de l'optimisme se trouve également dans l'amour et dans le courage que nous avons de pouvoir exprimer son amour. Parce que parfois, oui, pour certaines personnes, ça peut paraître euh, assez paradoxal, mais pour certaines personnes, cela demande du courage. Euh, osez dire que vous aimez, osez dire merci, osez faire preuve de gratitude, euh, osez vous émerveiller. Aujourd'hui, j'ai parlé de pouvoir de super-héros et dans chaque super-héros que nous sommes, il y a en effet des super-pouvoirs. Eh bien, Ce sont les pouvoirs de la gratitude, les pouvoirs de l'émerveillement, le pouvoir de l'amour, le pouvoir de la décision, le pouvoir de l'engagement et tout ça... Nous l'avons intrinsèquement en nous, mais encore faut-il le faire. Allez, je vous dis, profitez de tout ça et, et laissez-vous aller, lâchez prise, simplifiez-vous la vie. Et moi, je vous dis, je vous aime parce que vous êtes tous des gens formidables. Pour arriver à me suivre encore jusque-là à cette vidéo-là, c'est que vous êtes des gens formidables. Vous me supportez depuis vraiment très très longtemps. Et je vous dis, je vous aime, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Ciao